Le 8 mars n'est pas la journée de la femme. C'est la journée internationale des droits des femmes. C'est la journée qui sert à nous rappeler à tous et toutes que tout au long de l'année, les droits des femmes doivent être protégés. Faute de quoi il se trouve toujours quelqu'un pour essayer de les rabaisser, de les restreindre, de les diminuer. Pour tenter de créer des brèches entre les femmes, en singulariser certaines qui auraient moins de droits que les autres parce qu'elles n'ont pas le bon métier, qu'elles ne sont pas du bon quartier, qu'elles n'ont pas la bonne couleur, pas la bonne origine, pas la bonne religion ou qu'elles ne sont pas nées, femmes. En avril, à l'élection présidentielle pour soutenir les droits des femmes, de toutes les femmes, pour renforcer ces droits, je ferai le choix du bulletin de l'Union Populaire avec son programme L'Avenir en Commun, qui est la meilleure proposition pour soutenir et renforcer les droits de toutes les femmes. Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée des droits de la femme. Pour cette journée, j'aurai trois vœux à formuler. Le premier vœu, c'est le partage du temps, que les femmes en rentrant chez elles n'aient pas une deuxième journée de travail. Mon deuxième vœu, ce serait l'égalité salariale, un travail égal, un salaire égal. Et mon troisième vœu, ce serait la fin des violences faites aux femmes, la fin des violences intrafamiliales, les violences conjugales, et la fin des violences extra-conjugales, les viols et autres abus sexuels. Pour que ces trois vœux se réalisent, en avril prochain, je mettrai dans l'urne le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon pour l'avenir en commun et pour l'union populaire. Bonjour, je m'appelle Vanessa et j'ai bientôt 50 ans. Il y a quelques années, je me suis aperçue que le droit des femmes à disposer de leur corps était loin d'être un acquis pérenne. En y regardant d'un peu plus près, c'est l'intégralité de la condition féminine qui est en cause. Égalité homme-femme, violence faite homme-femme, manque de prise en charge sociale mais aussi politique, policière, juridique. L'Avenir en commun propose d'ajouter dans la Constitution le droit à la contraception et à l'IVG, d'adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et allouer le milliard de budget demandé par les associations. Ce programme promeut l'égalité et le droit de chacun à disposer de soi-même. J'irai voter l'Avenir en commun les 10 et 24 avril prochains, parce que c'est tous les jours qu'il faut se battre pour ses droits. En 2022, encore, les femmes restent les premières concernées par la précarité. Pourtant, essentielles, ce sont elles qui étaient en première ligne durant la crise sanitaire, puisque majoritaires dans la santé, l'aide à la personne, les supermarchés ou encore l'entretien. La femme est LE pilier de toutes les révolutions. À l'image de ces femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui en mai dernier, après 22 mois de lutte, ont obtenu gain de cause selon leur détermination. J'en profite par ces propositions et le travail acharné des députés insoumis durant ce mandat en la matière a appelé à voter pour le programme L'Avenir en Commun, qui est le meilleur des programmes pour les femmes. Notre malheur, les femmes